Déjà, Je vous remercie pour cette invitation qui me permet de montrer autre chose que ce que je fais en Roumanie, c'est-à-dire juste faire des trous à la recherche de, de charbon dans la forêt, C'était assez limité. Donc, euh, je suis à la base euh, historien et archéologue, médiéviste euh, de formation, et je suis chargé de recherche au CNRS, rattaché depuis janvier euh, à l'UMR Trace, donc euh, à l'université Jean-Jaurès, un laboratoire d'archéologie, et auparavant j'étais euh, à Aix-en-Provence. Donc pour ces retours du jeudi, bah j'ai je cho choisi de vous présenter en fait euh, une recherche euh, interdisciplinaire, parce que c'était un petit peu la, le mot d'ordre de, de ces journées-là, et une recherche donc, qui porte sur la production de goudrons de conifères et leurs usages médicinaux, donc non pas chez les Iwoks de la lune d'Andorre, mais plutôt euh, en Méditerranée actuelle et euh, médiévale. Donc, avant de, de passer à cela, je voulais juste euh, vous montrer un petit peu mes le, autres champs de recherche. Parce qu'on est là aussi bah, pour apprendre à se connaître et éventuellement euh, développer des collaborations euh, ou autres. Parce que les Goudron, c'est assez spécifique. Je ne fais pas que ça, Dieu merci. Donc, en fait, je suis euh, spécialisé sur la, la fabrique des paysages. Euh, essentiellement, les paysages médiévaux et modernes. Donc, euh, et, et centré donc, plutôt sur les forêts et les zones incultes. Euh, en milieu méditerranéen à l'origine, et désormais je, je m'adapte et je, je modifie mes, mes recherches. Donc euh, mon travail porte réellement sur les, les modes de gestion euh, des ressources forestières et de leur exploitation dans un Moyen-Âge qui est très large chez moi, donc euh, on va dire du XIe siècle jusqu'au XVIIIe, parce que ça ne change pas fondamentalement euh, dans les bois à ces époques-là. Donc, euh, je travaille sur toutes ressources forestières, donc que ce soit le matériau bois, bois de feu, bois de construction, civil et, et naval, les feuilles, les écorces qui servent à, à tanner les peaux ou à atteindre la laine, etc. Le liège, donc tous les, les sous-produits et la transformation donc, euh, du bois, donc tout ce qui est charbonnage, euh, gémage et fabrication de, de goudrons végétaux, et ça on, on va y revenir. Donc j'étudie un petit peu ben voilà, comment se pratiquaient ces, ces activités-là dans les forêts médiévales, comment elles étaient gérées, comment elles s'intégraient aussi au calendrier euh, économique global des campagnes médiévales, donc, que ce soit donc, en termes de saisonnalité ou d'un point de vue économique, euh, les liens donc, euh, des activités forestières avec les autres, comme par exemple la récolte de bois de, de résineux pour euh, aller pêcher au lamparo euh, donc, euh, sur, sur la côte. Ensuite, on essaie un petit peu de comprendre euh, quel était l'impact euh, de, ces, de ces activités passées à la fois sur l'environnement, mais aussi, surtout pour moi, sur les modes de vie des populations, usagères, des forêts. Donc euh, moi, je ne suis pas bioarchéologue, donc euh, ce n'est pas moi qui étudie les charbons de bois ou les pollens etc. Je, je fais des collaborations pour ça. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'impact social de, de ces activités. Est-ce qu'on est bien intégré dans la société lorsqu'on vit 10 mois par an dans les bois Et comment est-ce qu'on vit dans les bois voilà, C'était ça essentiellement derrière mon, mon sujet de thèse. Donc ensuite, euh, c'est sûr que c'est assez difficile de, de traiter de la restitution des, des peuplements forestiers à ces époques-là, surtout à partir des sources écrites. Donc ça, je peux le faire rien qu'à partir de l'époque moderne. Donc, euh, désormais, je vais un petit peu vers l'époque moderne, parce que les historiens modernistes ne sont pas du tout intéressés par la forêt par ces, ces, ces questions-là et l'écologie forestière. Donc quand on a des données, ben, on peut essayer de restituer euh, avec des données quantitatives les peuplements ou encore réfléchir au, au degré de maturité d'ancienneté des forêts lorsque nous avons des inventaires avec euh, un décomptage des, des arbres et leur âge, etc. en faisant des ratios entre de jeunes arbres et vieux arbres. Donc euh, mon pain quotidien, ben, c'est ça, Donc, euh, une approche qui allie trois types de, de sources, donc euh, essentiellement les sources écrites, et iconographique, donc tout ce qui est source du quotidien, les actes de la pratique, donc que ce soit des, des chartes monastiques ou plus, plus mondada, donc les, les actes notariés, donc tous les registres de notaires dans lesquels sont consignés bah, toute la vie des personnes, donc, les mariages, les décès, les dots, mais surtout pour nous, les contrats d'exploitation, les contrats de vente de produits forestiers. Donc je travaille essentiellement donc, sur ce type de, de sources-là et sur des comptabilités aussi. Donc des sources euh, latines essentiellement ou en batois, en occitan et plus tard donc euh, en français. Et on a essayé de me faire, faire en cyrillique mais là ça me, ça me dépasse. <rire> Euh, je travaille également sur tout ce qui est traité, disons, scientifique du Moyen-Âge, donc euh, ce qui est encyclopédie, traité de botanique, traité de pharmacie, d'alchimie euh, et de médecine, pour un petit peu savoir donc euh, quelles étaient les propriétés attribuées aux différents végétaux que l'on exploitait. Et rarement, donc quand on a la possibilité, euh, des documents iconographiques comme ici, donc des, des plans d'anciennes forêts du XVIIe siècle, mais là vraiment des tributaires de la conservation de, de ce type de source. Donc après j'ai un volet euh, archéologique, donc euh, essentiellement mon travail d'activité euh, archéo, ça va être de fouiller des euh, établissements artisanaux en forêt. Donc euh, essentiellement des, places, des plateformes de charbonnage, des sites de fabrication de goudron, euh, mais bon ça pourrait être des ateliers métallurgiques, etc. Donc des, des activités en forêt qui ont laissé des traces, et elles ne sont pas nombreuses parce que le V du liège évidemment euh, n'a laissé aucune trace, d'où la nécessité à chaque fois de, de switcher entre, entre les sources. Et enfin donc une approche plutôt euh, actualiste, que hein, euh, nous on appelle l'ethno-archéologie, qui consiste à observer la réalité présente euh, de ces activités, dans, dans certains pays, ici donc euh, essentiellement au Maroc, je travaille, pour essayer de mieux interpréter les vestiges passés, euh, restituer les chaînes opératoires euh, des différents artisanats dans le passé, et également faire du développement méthodologique euh, dans, dans Donc, euh, juste quelques petits projets en, en cours, parce que donc, moi je suis dans une situation un peu, un peu bancale, parce que je viens d'arriver à Toulouse, donc euh, je suis en train de clôturer de publier tout ce que j'ai fait auparavant euh, en Provence. Et donc pour l'instant, euh, ici je me suis engagé dans, dans forêt textile, forêt forêt d'exil, <rire> Donc une étude pluridisciplinaire d'une euh, forêt quoi, de forêt ancienne dans les Carpates euh, du Nord en, en Roumanie, donc, où on essaie d'allier à la fois écologie historique et, et actuelle pour comprendre euh, euh, ben, l'histoire de, de, de ces forêts roumaines. Donc, comme je l'ai dit à moi mon, mon rôle est assez limité ici. Ensuite, j'ai un projet en cours sur plutôt des problématiques pastorales, parce que je ne fais pas que les artisanats forestiers, donc je travaille sur le pastoralisme forestier, et également autre forme d'élevage, que ce soit, par exemple, euh, l'apiculture. Donc ici, un projet de l'Université de York, donc dans lequel je suis chargé d'étudier les, les textes, donc essentiellement des contrats de transhumance, pour savoir les flux, la densité des flux, la saisonnalité des flux, et ensuite croiser ça donc, avec des, des analyses archéozoologiques isotopiques et de l'ADN Mais Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, un projet donc, euh, qui, qui m'est propre, donc, que j'ai dirigé ces deux dernières années, qui est en phase de, de Publi. Donc, un projet qui s'appelait Ongan, euh, goudron à usage médicinal en Méditerranée, donc passé-présent, et qui se voulait donc, vraiment étudier euh, le goudron végétal euh, comme un système donc depuis la ressource dans l'environnement, sa gestion, jusqu'à l'extraction du goudron et son utilisation en médecine, Donc que ce soit au Moyen-Âge et aujourd'hui, et ensuite de mener une expertise euh, chimique et biologique sur ces, sur ces goudrons pour savoir ben, si on fait bien ou pas de, de les utiliser. Donc euh, le goudron... Euh c'est juste simplement un produit néoformé extrait du bois par pyrolyse, que ce soit une pyrolyse directe ou une pyrolyse indirecte. Vous faites chauffer le, le bois et là donc les extractibles vont, vont sortir, hein, que ce soit de la sève, de la résine, et votre extractible euh, d'un phénol, etc. Et on récupère donc euh, ce, ce produit-là ce produit pour essentiellement des, des besoins médicinaux. Bon, ça pourrait être également pour d'autres usages, comme pour calvater les bateaux. Donc, là aussi, on produisait énormément de coton pour ça, mais ce projet est vraiment sur les, sur les usages médicinaux. C'est un projet qui se développe sur trois espaces. Donc, pour la France, c'était la Provence au Moyen-Âge. Et ensuite, pour l'approche actuelle, c'était plutôt donc, le Moyen-Haut-Atlas au Maroc et la, la région de Moura en Turquie, en Anatolie. Et on a regroupé donc, une équipe vraiment interdisciplinaire, internationale, donc avec, euh, bon, pour les archéologues, Aix-en-Provence, Toulouse, des archéobotanistes de Rennes. Ensuite, à Nice, c'était notre pôle euh, chimie, donc euh, chimie des matériaux organiques, archéologiques, CEPAL. Et ensuite, l'Institut de chimie de Nice pour le, les analyses allemands des goudrons frais. On avait les écologues du LPED. Donc, notamment DJ Junin, que certains connaissent, connaissent bien ici, euh, des ethnopharmacologues de l'université également d'Aix-Marseille, et ensuite on travaille avec le centre de recherche forestière, la direction du patrimoine et une faculté de pharmacie à Rabat, au Maroc, des écologues de Marrakech, et ensuite pour la Turquie ce sont essentiellement des toxicologues avec qui nous, nous travaillons. Donc l'objectif c'était de regrouper bah, toutes ces disciplines, histoire, archéologie, chimie, bioarchéo, euh, pharmacologie, écologie, en se questionnant donc, euh, sur euh, certains thèmes, que ce soit donc, euh, cette question des savoirs, la connaissance, la connaissance des plantes, la gestion des ressources, les techniques d'extraction, les usages médicinaux donc, de, de ces produits Donc le projet s'est centré en fait sur certaines essences euh, uniquement, donc, on extrait essentiellement donc, les goudrons les des pinacés, des pins, des, des cèdres, euh, également donc, euh, ces pins et mélèzes, mais nous on s'est centré vraiment que sur certains pins et euh, le cèdre. Chez les cupres on a surtout travaillé donc, sur les genévriers, oxycèdres, euh, de phénicie et euh, turifères. Ensuite, donc, on a travaillé aussi sur, sur le tuya, mais pas, mais pas sur le cyprès. Et enfin, donc, on a vu apparaître quelque chose au Maroc, ces dernières années, c'était l'extraction de goudron de d'if, de, euh, qui est une nouveauté, ça n'a rien de, de traditionnel. Mais vu que l'if est très très rare au Maroc, on lui prête beaucoup de vertus, euh, et notamment anticancérigène. donc euh, il y a un boom de la production, un peu posé également euh, par, par nos recherches. Parce que les gens du coup se mettent tout ça à, à fabriquer. Donc c'est un, vraiment un pro. Un projet interdisciplinaire, on essaie vraiment de dialoguer entre les, les disciplines et entre les espaces-temps. C'est ça aussi qui est un peu, un peu compliqué. Donc pourquoi faire ces allers-retours entre passé et présent ben D'abord, on est à la recherche de deux régularités, de choses qu'on puisse comparer directement entre le, le présent et le passé. C'est le cas de, de la bioactivité des goudrons. S'ils si avaient la même composition chimique au Moyen-Âge et aujourd'hui, ils ont la, la, la même bioactivité. Donc ça, ça nous permet d'avoir un feedback sur le passé. Nos recherches sur le passé permettent de poser de nouvelles questions en fait sur le présent parce que les écologues ne s'étaient pas forcément posés certaines questions. Et en retour aussi, le présent nous, nous pose beaucoup de questions sur le passé, nous aide à faire des développements méthodologiques, notamment en chimie organique et à interpréter les vestiges. Donc le le début de la recherche, c'est évidemment de bah, connaître un petit peu les, les ressources végétales qui étaient utilisées donc dans leur environnement. Donc euh, de voir un petit peu bah, déjà le statut hein, de ces pratiques. À chaque fois, c'est passé présent. Hein, je vais pas. Donc euh, que ce soit donc, une activité légale et illégale. Bon, le côté illégal, c'est un petit peu le problème euh, bah, des terrains actuels. Parce que au Maroc, bah, l'extraction est illégale hormis l'extraction de goudron, de touillard. Et uniquement de bois mort et également de l'extraction à partir de souches de cèdres euh, qui ont fait l'objet de, de coups. Sauf que ces goudrons-là, en fait, ce pas les goudrons préférés des producteurs, euh, donc ils vont euh, attaquer d'autres arbres, essentiellement les genévriers, et ils préfèrent euh, quand il est vert, bien vivant, ce qui cause évidemment des problèmes aux autorités euh, forestières. Donc, euh, pourquoi cette production euh, D'abord, ces usages médicinaux, donc... Euh, au Maroc, un tout petit peu pour la médecine humaine, mais essentiellement pour un usage vétérinaire, pour traiter les dermatites des troupeaux et euh, utiliser le goudron en tant que vermifuge. C'est essentiellement les, ces, ces utilisations-là. Donc on essaie ben voilà, de comprendre comment la production de goudron s'intègre au système agro pastoral un petit peu la multifonctionnalité de ces essences, puisque ces genévriers ben, servent à autre chose, que ce soit ben, parfois pour faire du ramage, également pour construire, etc., et on essaie d'évaluer le savoir écologique et biologique de, des populations actuelles, mais de, également des, des paysans du, du Moyen-Âge. Et enfin, un volet plutôt impact environnemental qui, là, est très difficile en fait, à mener, justement parce que ces essences sont euh, plurifonctionnelles. Donc, ce n'est pas forcément euh, la production de goudron qui va causer une déforestation, un déboisement, mais c'est juste un effet cocktail entre les, les différentes activités à part peut-être dans des tueries frais, déjà mal en point dans l'autre où de toute façon c'est la seule ressource au bois des populations. Et donc pour l'impact anthropique ancien, on va plutôt étudier les charbons de bois archéologiques pour voir un petit peu quel type de bois a été utilisé, etc. Mais c'est très difficile à faire, notamment parce que déjà pour l'archéologie, le problème c'est de savoir de quelle essence botanique proviennent le monde. Quand on trouve des, nos goudrons, c'est juste des résidus organiques carbonisés qui ressemblent à rien. Et donc nous, on doit, on doit essayer de trouver quelle quel était la ressource. On travaille beaucoup également donc, sur la transmission des savoirs, des savoir-faire, des techniques, donc sur le temps long, de l'Antiquité, on va dire jusqu'à aujourd'hui, au sein du monde savant, mais également les interactions entre monde savant, monde paysan, voilà. Est-ce que c'est des savants s'inspirent de ce qu'ils observent sur le terrain Ou est-ce qu'à un moment, cette connaissance savante retourne vers les populations Et euh, donc on essaie de, de remonter ces, ces pistes-là. Et notamment, donc, euh, pour la Méditerranée, euh, c'est oui. le problème là, des, des transferts culturels, donc avec les savoirs antiques euh, du monde latin et grec, qui vont être transmis au monde arabe. Qu'est-ce qu'en fait le monde arabe Quelles sont les innovations arabes Qui vont être ensuite redécouvertes en Andalus, donc en Espagne musulmane, puis retransmise en, en Occident latin. Donc voilà, on essaie de, de dépatouiller tout ça dans, dans les textes savants. Ce n'est pas moi qui, qui lis les, les textes arabes, par contre. Donc, euh, par les textes, également, donc en fouillant des sites archéologiques, euh, ici en Provence, et évidemment, pour comprendre euh, nos, nos sites archéologiques, on essaie un petit peu de regarder le, les techniques présentes. Et en fait, on a la chance que pour les extractions de boudrons, toutes les techniques qu'on connaît pour le monde ancien, Antiquité Moyen-Âge, sont encore utilisées aujourd'hui, que ce soit au Maroc et en Turquie. Bon, évidemment, on ne va pas faire un collage copier-coller des réalités, mais en tout cas, ça, ça aide. Le second volet, c'était plutôt d'essayer euh, d'entrer dans la matière, d'entrer dans, dans ce boudron. Alors d'abord, pour, pour nous, euh, Chercheurs du passé, à la recherche de biomarqueurs pérennes, parce que justement, ce qu'on veut, c'est pouvoir identifier quels étaient les goudrons produits au Moyen-Âge. Et pour ce faire, ben, on a besoin d'une collection de références, euh, ben, de, de spectres euh, chimiques, euh, qui pourraient nous, faire, euh, nous permettre d'identifier ces, ces ressources naturelles. Donc, euh, on va étudier pour ça euh, des goudrons euh, frais, donc on suit les productions, on récupère les échantillons de goudron de chaque essence végétale, de différentes régions, à différentes saisons et on les analyse pour avoir donc, euh, les signatures euh, chimiques et ensuite on essaie, donc, euh, en chromatographie, d'isoler certaines molécules qui seraient spécifiques à certaines essences euh, végétales et de là, on les fait vieillir artificiellement pour voir les transformations moléculaires qui peuvent donner nos molécules euh, archéologiques 500 ans après. Donc c'est un peu compliqué, mais mais ça marche ça marche assez bien. Donc euh, là, oui, pour certains euh, pour certains, euh, goudrons, on commence à avoir donc, des biomarqueurs qui sont présents donc euh, rien que dans, dans certains euh, dans certains goudrons. Il reste après donc euh, à trouver de la matière organique dans nos goudrons. Et en fait, ça, c'est assez difficile. Euh, normalement, ça ne l'est pas. Euh, pour des goudrons, même préhistoriques, sur des, des pointes de flèche, on y arrive très bien, il n'y a aucun problème. Pour mes goudrons du Moyen-Âge, on n'y arrive pas, simplement parce que j'ai que les vestiges de la production. Donc, s'il me reste le pot avec le goudron, c'est qu'il a pété pendant la cuisson et que tout a brûlé. Et c'est là le problème. Voilà. Donc, euh, le problème, souvent, ben, on n'a plus que du carbone. On a plus de matière organique. Et donc là, désormais, on a réussi à avoir quatre échantillons sur une trentaine dans lesquels on a localisé des ions de matière organique. Et donc là, on doit continuer les analyses en chromato pour, pour les identifier. Mais bon, pour l'instant, c'est assez difficile. Surtout qu'il faudrait que ce soit la bonne molécule qui soit conservée. Donc c'est encore gagné. L'autre volet de ces, de ces analyses chimiques, c'est la recherche de molécules bioactives, parce qu'on travaille bah, sur l'usage médicinal, donc on veut savoir bah, quelles sont les molécules qui, qui provoquent depuis ces, ces effets-là. Donc, Tout à l'heure, pour l'archéo, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse uniquement la, la fraction lourde des goudrons, parce qu'on veut des molécules qui peuvent se conserver au travers des siècles. Et là, au contraire, donc, pour les molécules bioactives, on travaille que sur les, les volatiles, donc on fait des, des extractions en fait euh, d'huiles essentielles. Donc et on va comparer euh, la composition chimique et des huiles essentielles extraites directement du bois, du bois de genévrier, et ensuite euh, des huiles essentielles qu'on extrait directement du goudron pour voir s'il y a des différences et si l'un est, est plus efficace que, que l'autre. Et donc euh, là on en est à ça. Donc où, oui on voit des des différences, donc on a fait ça sur les, les trois genévriers, sur le touilla et sur le, le cèdre euh, au Maroc. Mais le problème, donc souvent, ben, ce sont les mêmes molécules hein, qui se retrouvent, c'est juste euh, la proportion qui change. Et maintenant, on doit étudier un petit peu les variables euh, ben, dues à, à la saisonnalité, euh, quand est-ce qu'on coupe le bois, et également les variations régionales. Parce qu'en fait, même dans un territoire assez petit, ben, on voit qu'on n'a pas les mêmes signatures. Alors ce sont les mêmes armes. Donc euh, ces goudrons étaient utilisés donc, euh, pour des usages médicinaux. Donc euh, ça depuis euh, la plus haute antiquité. Donc euh, c'est simple, le goudron à l'antiquité, ça soigne tout. C'est merveilleux. Et euh, donc euh, c'est à la fois donc, Beaucoup pour les problèmes dermatologiques, vous pouvez l'utiliser en pneumologie, comme anti-inflammatoire, antiseptique, en décontractant musculaire, en vermifuge. Ça, c'est des pratiques que l'on voit jusqu'à aujourd'hui et il n'y a vraiment aucune, aucune rupture. Et pour les périodes plus anciennes, vous avez des usages un peu plus, un peu plus funky. Donc, euh, utiliser le bouton comme contraceptif euh, ou encore comme anti-venin, euh, également pour soigner euh, des problèmes euh, oculaires. Franchement, pour l'instant, on n'a pas testé ces ah, choses oui, euh, là Personnellement, je ne le mettrai pas dans mon oeil, ni ailleurs. Euh, et pour les, les troupeaux, c'est essentiellement donc, usage dermatologique contre les dermatites donc, euh, et, et les autres parasites, gal, etc. Euh, comme antiseptique, dès que les troupeaux bah, ont une plaie, bah, on soigne avec. Et comme, comme dermifuge. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes pratiques en France euh, pré-industrielle, on va dire, ou même encore au XXe siècle. Et ce qui se passe par exemple euh, au Maroc, donc en France, on, on traitait de façon euh, cutanée uniquement les, les moutons, pour la gagne. Au Maroc, on ne on fait jamais ça pour les moutons, mais on le fait pour la chèvre. Et en France, on ne faisait jamais pour la chèvre. Donc là, du coup, ben, il va falloir gratter un petit peu de ça. Donc, euh, dans la suite, on va travailler avec des parasitologues pour voir ben, voilà, quels sont les parasites qu'ils ont et que nous n'avons pas, et, et tester l'efficacité ont sur les, sur les parasites. On peut l'utiliser également donc, euh, par voie orale, quand quand pour un usage vermifuge, et c'est exactement pareil pour, pour l'homme. Vous pouvez en boire, c'est pas bon. Je donc pour savoir bah, si ces pratiques empiriques euh, d'aujourd'hui et du passé bah, fonctionnent, on essaie bah, de faire des tests de bioactivité. Donc euh, on, les, on teste les différents goudrons sur euh, différentes souches de bactéries, sur des champignons qui attaquent le, le bois essentiellement, et euh, les moisissures, parce qu'il y a un volet aussi du projet, celui du, du centre de recherche forestière, qui est plutôt tourné vers la, la valorisation des produits forestiers donc euh, eux ils leur font un feedback euh, un peu économique euh, et donc ils essaient de trouver des, des produits euh, utiles donc on a testé euh, des goudrons de cèdre, de genévrier oxycel, furifère de, de phénicie et euh, du touya sous trois formes donc euh, le goudron pur l'huile essentielle de goudron et l'huile essentielle de bois pour voir quel, quel est le produit le plus efficace parce qu'en fait le problème de toutes les études chimiques qu'on a vu sur ces c'est que euh, tous les scientifiques s'intéressent aux huiles essentielles. Alors on extrait directement des fruits, des feuilles, du bois, des huiles essentielles, on trouve euh, bah, leur bioactivité, mais on ne s'est jamais posé la question mais les populations, elles utilisent quoi Les populations n'utilisent jamais des huiles essentielles. Donc nous, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que euh, le goudron a les mêmes propriétés Et également, bah, quel est le problème lorsqu'on a du goudron bah, C'est qu'on a toute la, la fraction lourde, notamment des molécules euh, cancérigènes. Donc, on peut voir aussi la, la toxicité. Donc euh, ce, les résultats principaux, hein, c'est que tous ces goudrons euh, ont une activité antibactérienne, antifongique, euh, vraiment importante. Mais par contre voilà, le goudron est plus efficace que l'huile de goudron, qui est plus efficace que l'huile de bois, que, que l'huile essentielle. Également une supériorité des genévriers, qui ont vraiment une action beaucoup plus importante que, que le cèdre. Donc ça, ça pose aussi un problème à mes collègues du, du centre de recherche forestière, parce que ben, la coupe des genévriers est illégale, celle du cèdre, non. Mais bon, en tout cas, ça valide les pratiques empiriques, parce que les paysans, les bergers nous disent « non, non, le genévrier, c'est le meilleur, on ne veut pas du cèdre, ça ne marche pas. » Donc euh, là, ça confirme ça. Le genévrier turifère a beaucoup plus d'action que l'oxycèdre, ce qui cause encore plus de problèmes pour la valorisation. Donc ensuite on essaie de, de, de trouver ben, pourquoi il y a, il y a ces actions-là. Donc essentiellement donc dû aux alcools terpénoïdes, donc comme le camphérol, le terpénoides dans ces goudrons. Et en tout cas on valide en partie à les pratiques empiriques du passé euh, et du présent. On a fait des tests d'action de, euh, oxydante, antioxydante. Donc là aussi il y a un pouvoir antioxydant euh, des huiles de goudron beaucoup plus importante que les huiles de bois. Encore une fois c'est plus avantageux. C'est mieux d'utiliser cela, à condition que ce ne soit pas toxique. Voilà. Euh, ensuite, donc, le génébrier est toujours meilleur que le cèdre, et le turifère toujours mieux que les autres euh, essences, et cette activité antioxydante est due euh, aux, mêmes, aux mêmes molécules. Donc là aussi, hein, c'est une validation des, des pratiques. Donc, ce qui nous inquiétait un petit peu, nous, c'était la toxicité. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs cas d'empoisonnement, parfois mortel, euh, aux goudrons euh, de conifères, notamment sur des nouveaux-nés. Euh, dans la région de Marrakech où il y a des, euh, des tradipraticiennes praticiennes qui utilisent euh, les goudrons sur des nouveaux-nés et parfois associés à de la scarification, euh, En fait ça entraîne un, un empoisonnement du sang qui est, qui est très dangereux. Donc, on essaie donc euh, d'évaluer la, la toxicité de, de ces goudrons. Donc c'est le travail effectué donc, par, par nos collègues turcs. Donc pour l'instant, vu que ça coûte très cher et que je suis en SHS, donc, on peut le dire, c'est difficile de trouver des sous. Euh, donc on a testé donc, sur, sur ces, cette souche-là, euh, essentiellement du genévrier oxycèdre et du rupacea, qui est une, une essence qui, qui pousse en Turquie. Et donc on a mis en évidence qu'il n'y avait pas d'activité mutagène de, de, de ces goudrons. Euh, et au contraire donc une forte activité antimutagène qui peut être à, assez intéressante et qui est plus forte chez Juniperus euh, du, du Pacea que euh, Donc après on a fait des tests euh, MTT donc, euh, pour voir si euh, ces, ces goudrons avaient un, un effet cytotoxique si on pouvait tuer euh, des cellules malignes euh, grâce euh, aux goudrons. Donc on a testé sur des cellules normales et des cellules du cancer du sein. Et donc il y a une action qui est certaine, qui dépend de la dose sur les lignées cellulaires, mais le problème c'est à la fois sur les cellules saines et les cellules malignes. Donc on ne peut pas faire une attaque ciblée sur des, des cellules, mais en tout cas ça a un effet cytotoxique significatif. Donc, euh, au-delà de l'aspect euh, scientifique, donc, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi une rétroaction sociale. Donc, euh, au Maroc, un travail de fond qui a duré plusieurs années donc, pour faire reconnaître légalement cette activité de production, parce que les populations en ont besoin, ne serait-ce, euh, pour soigner leurs troupeaux. Et plutôt qu'interdire euh, l'extraction, l'encadrer, donner un cadre légal avec des adjudications d'État, et essayer donc, euh, de faire exploiter plutôt le bois mort que le bois vert, mais en tout cas voilà, donner un, un cadre légal et réduire euh, l'impact environnemental, qui était euh, assez important lorsque justement l'activité était illégale, et qui tapait euh, sur des petits peuplements parce qu'ils étaient bien à l'abri des regards, etc. Et, et ils faisaient mourir des, des peuplements entiers. Et ensuite, donc, on essaie de, de former des coopératives, donc essentiellement les, les clandestins on les met ensemble, on forme des coopératives, et ensuite ils ont des, des contrats d'exploitation. Et euh, au-delà de cela, donc un projet d'exposition de, euh, qui serait donc itinérante entre la Turquie, la France et le Maroc, donc, pour vous montrer donc, que cela fait partie du, du patrimoine, donc là aussi c'est un, un pas vers une acceptation, une légalisation, etc. En Turquie aussi, hein, c'est illégal. Euh, une valorisation des ressources naturelles, c'est plutôt du coup, mes, mes collègues marocains. Également, donc, conseiller les usages médicinaux en disant, ben voilà, vous pouvez utiliser tel ou tel boudron, mais avec telle posologie plutôt qu'une autre, et peut-être de façon plutôt cutanée que de par voie orale, etc. Donc, c'était juste un, un début. Euh, il faut continuer, donc, en ce moment on publie et on cherche euh, de nouveaux financements, donc on pense répondre donc, euh, à l'appel de, de réseaux européens euh, l'année prochaine, également l'ANR Franco-Turc. Donc euh, voilà, je profite juste, euh, je fais un peu de pub. Euh, donc euh, pour les, les autres activités, donc, euh, on a sorti récemment euh, un livre autour du charbonnage, donc là aussi euh, qui est très interdisciplinaire, hein, c'est à la fois dans le passé, le présent, euh, des sociologues, des écologues, euh, des archéologues, des historiens, etc. Et aussi donc euh, récemment on avait organisé une, euh, un colloque à Padoue l'an passé, donc, sur la question plutôt des fourrées anciennes, et euh, certains m'ont aidé pour, pour cela. Et euh, donc voilà donc ça, ça va sortir euh, incessamment si vous pouvez donc si ça vous intéresse je ferai passer la l'info et puis euh, merci